Eh bien, la vaisselle d'aujourd'hui m'a encore pris des heures. Si j'avais su que le sang laissait autant de traces, je l'aurais étranglé à la place. Les histoires d'horreur en deux phrases, vous devez certainement connaître. Et si ce n'est pas le cas, laissez-moi vous y introduire. Salut tout le monde, c'était CG. Devenu pour cette nouvelle vidéo, je sais qu'à chaque fois que je poste une vidéo, je le dis, mais je vais continuer à le dire du coup. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, et j'ai pour ça de bonnes raisons, euh, celle-ci étant la flemme et les partiels. Donc, euh, tout simplement, j'essaierai de poster un peu plus de contenu quand j'en aurai le temps. Mais bon, il est temps de passer au sujet de la vidéo. Pour les histoires en deux phrases, le concept est très simple, il se sépare en deux parties. La première partie sert à introduire des éléments permettant un effet horrifique à la chute, c'est donc une partie d'exposition. Ces éléments peuvent être des informations sur le personnage, sa situation, une action qu'il a fait ou qu'il est en train de faire, une action qu'il subit ou sinon une simple question. La seconde partie sert de chute au récit, il est à l'auteur d'utiliser son imagination pour la trouver. Mais pour résumer, voici une liste des chutes les plus représentées parmi les centaines d'histoires que j'ai lues pour préparer cette vidéo meurtre ou tentative, stalk donc c'est-à-dire se faire suivre, observer, harceler, fantôme, réalisation soudaine ou des trucs plus subtils. Je vais donc présenter une histoire par catégorie. Mais avant de faire ça, si tu es encore en train d'écouter, une fois la vidéo finie, j'aimerais que TU écrives dans les commentaires ta propre histoire d'horreur en deux phrases. Si suffisamment d'entre vous le font, je les lirai et je les analyserai dans une prochaine vidéo. Je dis à la fin car cette vidéo sert en tant que guide pour en écrire. Et sans plus attendre, voilà les histoires. Je servis du thé à l'amande à ma petite amie. <rire> Dommage qu'aucune d'entre elles ne connaisse l'odeur du cyanure. Ma petite sœur s'est fait un nouvel ami. Il faudrait juste euh, qu'il arrête de m'observer dormir depuis mon placard. Ma grand-mère me disait que de voir l'ange de la mort proche de ceux dont il collectera l'âme, elle était un divin. J'ai eu cette opinion jusqu'au jour où j'ai commencé à le voir flotter. Au-dessus de toutes les personnes que je connaissais. Le dernier homme du monde est assis dans son canapé. On fera pas sa porte. J'arrive à voir jusqu'à un an dans le futur. Aujourd'hui, tout est devenu noir. Les histoires en deux phrases font très souvent appel à l'imagination, pour la plupart d'entre vous, vous imaginez l'histoire à votre manière avec votre point de vue et vos expériences, pour les bons exemples, ce sont des situations que l'on peut tous imaginer nous arriver ou arriver à quelqu'un d'autre, la peur principale utilisée est la peur de l'inconnu ainsi que la peur de l'autre, et ces histoires sont efficaces car elles sont introduites dans la première phrase et conclues dans la seconde, cela prend 15 secondes maximum pour lire une histoire. Et tout le monde peut les comprendre car rester attentif le temps de deux phrases, même moi je peux le faire. Et ouais. Le principal aspect qui garantit le fonctionnement de mon histoire est la clarté de l'introduction et de la chute. Trop d'informations inutiles peuvent perturber le lecteur. Laissez-moi vous donner un exemple. J'étais dans ma chambre avec ma femme et j'entendis ma fille m'appeler. Je ne sais pas ce qui me terrifiait le plus entre le fait que ma fille soit morte ou qu'elle repasse les mêmes cris que quand je l'ai tué. Dans cette histoire, l'information avec ma femme n'a pas trop de valeur, on n'en se parle pas ensuite, donc ça vient. Et je vais analyser cette histoire pour imiter un peu une réaction normale. Ok, donc la personne est un parent, et au milieu de la nuit, sa fille l'appelle. Pour l'instant, rien d'anormal, à part peut-être que la fille l'appelle la nuit, c'est bizarre. Ah, donc sa fille est morte, flippant, mais pas de chance pour lui, elle est morte et elle revient le Pas top. Ah. Ok, il l'a tué, je comprends mieux pourquoi il est terrifié et du coup j'ai plus empathie pour lui, qu'il aille crever, ce... Et le point où je veux en venir, c'est que cette histoire ne laisse que très peu de place à l'interprétation, voire aucune. Cependant, en fonction de l'imagination de chacun, la manière dont on voit l'environnement et les personnages changeront. Pour écrire une bonne histoire en deux phrases, il faut se baser sur ces cinq éléments. Bien introduire le sujet, N'inclure que des informations nécessaires, avoir un sujet simple à s'imaginer, avoir un sujet relatable, pas nécessaire mais pourquoi pas, et avoir une chute impactante. La partie la plus importante d'une histoire en deux phrases n'est pas la chute mais la clarté. Car si l'on ne comprend pas l'histoire du premier coup, la chute aura beaucoup moins d'impact, c'est évident. Il faut donc utiliser un nombre d'informations très limité car il ne faut pas avoir une surcharge d'informations pour ne pas perturber le lecteur. Il faut se rappeler que ce sont des histoires en deux phrases et que l'introduction ne représente que la moitié. Et en une phrase, on ne peut pas en dire beaucoup. Ce qui m'emmène au point suivant. Bon, comme je l'ai dit plus tôt, il ne faut inclure que des informations importantes. C'est ce que l'on appelle le fusil de Chekhov. On montre un élément qui va être utile. C'est pour ça qu'une grande majorité des éléments montrés dans des films vont forcément être utiles. Car à quoi bon sacrifier de la durée pour ne rien montrer Une seconde dans le cinéma et dans le jeu vidéo, ça coûte très cher. Prenons cette scène dans Until Dawn. Le fusil de Chekov est aussi utilisé dans cette scène de The Devil In Me, pour faire penser que le personnage va mourir, alors que dans ce cas-là précisément, cela n'arrive pas. Mais personnellement, en voyant cette scène pour la première fois, j'ai vraiment cru que le personnage allait mourir à cause du positionnement du tuyau de métal au centre de la caméra. Ces histoires se basent beaucoup sur l'imagination, ce qui nous amène sur le prochain aspect. Cette catégorie est courte car je n'ai pas grand chose à lire dessus. Les sujets des histoires doivent être assez simples et rapides à s'imaginer car cela prend très peu de temps de les lire. Mais la principale leçon à retenir pour cela, c'est d'avoir un sujet relatable. Avoir un sujet auquel on peut s'identifier aide beaucoup à s'imaginer les situations. Et pour cela, il y a quelques manières très simples. L'âge du personnage peut être un aspect très important dans quelques cas. L'âge du personnage présente différents points et avantages sur lesquels on peut jouer pour l'écriture de l'histoire. La première catégorie est donc avoir un personnage enfant. On a tous des souvenirs un peu flous de notre enfance, mais ce dont la plupart d'entre nous se souviennent, c'est le nombre de choses qui ne nous faisaient pas peur durant notre enfance mais qui nous terrifient aujourd'hui. Et la meilleure manière de résumer ça est par la phrase « L'ignorance est une bénédiction » et dans ce cas-là, ça s'applique à la perfection. La seconde manière est que le personnage soit un ado ou un jeune adulte car c'est l'âge de la majorité des gens qui regardent cette vidéo ou qui rechercheront ce genre de choses. Et comme pour l'enfance, on se rappellera beaucoup d'éléments de notre période d'ado, c'est pourquoi la prochaine catégorie est d'avoir un personnage parent. Et oui, <rire> la joie de la maternité, avoir des gosses, leur transmettre ton savoir, apprendre ce qu'ils veulent veut dire tiktoker. Et la meilleure partie, c'est quand ils sont bébés. Bref, si vous avez vu quelques-unes des vidéos threaders de Squeezie, vous savez qu'être parent au 21 e siècle, euh, c'est grave la joie. Et je pense qu'en vieillissant, beaucoup d'entre nous vont commencer à avoir peur des inconnus. C'est déjà un peu le cas pour moi, car je fais rarement confiance à des gens que je ne connais pas. Bon, après je suis introverti aussi. Et à propos de mémoire, qu'est-ce qui se passe quand il ne nous reste plus que ça La dernière catégorie est avoir un personnage âgé, ayant vécu toute une vie. Celle-ci était-elle pleine de joie, d'abord de réussite, ou alors d'échecs, de solitude et de tristesse un personnage ayant vécu énormément de choses et qui peut-être aussi est diviné physiquement, cela peut donc aider au facteur peur. C'est le sujet relatable, avoir une chute impactante ne peut être que bénéfique au ressenti de celle-ci, non? La dernière partie de la conception se résume à la chute qui se doit de conclure le festival de la manière la plus claire et surprenante possible. Je vais commencer par vous donner de mauvais exemples car je ne sais pas trop par où commencer. J'ai aperçu quelqu'un me sourire de l'autre côté de ma fenêtre. J'habite au 14 e étage. Cette histoire-là n'est pas réellement mauvaise, mais on peut l'améliorer. Personnellement, je remplacerai la deuxième phrase par « Il est à l'intérieur ». Comme ça, on a une notion de danger imminent, car la fenêtre agit comme une protection quand on est à l'intérieur, mais pas dehors. Pour la lecture de l'histoire, j'ai perçu quelqu'un me sourire de ce côté de ma fenêtre. « Il est à l'intérieur ». Ma copine me demanda pourquoi je respirais si bruyamment. Ce n'était pas moi. Alors celle-là a une conclusion un peu prévisible et un peu trop plan-plan. On va changer ça un peu. Je remplacerai la conclusion par « la respiration vient du plafond. Je commençais à m'endormir quand j'entendis une voix murmurer mon nom. Je vis seul. Bon, une fois de plus, c'est un peu prévisible. Je vais donc changer la seconde phrase. Je commençais à m'endormir quand j'entendis une voix murmurer mon nom. Celle-ci dit ensuite. Je t'ai enfin fait retrouvé. Ma mère m'appela pour me dire que le repas était prêt. Mais avant de descendre les marches, je vis ma mère me dire... Toi aussi, tu l'as entendu nous avons fait un test de parenté, l'enfant n'est pas le mien, ni le sien non plus. On a trouvé votre fille, dit l'officier en dessinant une croix sur la carte, puis il en dessinait une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Le m'a m'apporta ma pizza et il me dit, hé, hey, bon appétit à tous les deux. Je suis content de ne pas être le seul à le voir. Il reste cependant un élément important dont je n'ai pas encore parlé. Et cet élément, eh bien, c'est vous. Car on ne fait pas de bonnes histoires sans inspiration. Le dernier point que je vais aborder est celui de l'inspiration. Personnellement, celle-ci n'est pas présente tout le temps, mais seulement durant une courte période. J'utilise donc ces moments pour écrire ce qui me vient en tête. La plupart du temps, ce sont des poèmes et sinon, quelquefois des histoires en deux phrases. Si vous manquez d'inspiration pour écrire des histoires d'horreur en deux phrases, je vous conseille d'aller regarder des let's play de jeux d'horreur ou sinon d'y jouer. Si vous ne vous y connaissez pas, je vous conseille ces jeux en particulier. Ou si vous êtes plutôt film, je vous conseille cela. Ou vous pouvez sinon prendre inspiration en regardant des traits d'horreur ou en vous inspirant de cette vidéo. Alors quand vous serez prêt, attrapez votre stylo et écrivez en commentaire votre propre histoire en deux phrases. Améliorez vos compétences d'histoire en histoire jusqu'à atteindre la perfection. C'est en forgeant qu'on devient écrivain. Euh, attends une seconde là, c'est pas ça la...